Da torinesi, da piemontesi le chiediamo così un, una valutazione sul percorso che toccherà la nostra regione. Ma è una tappa molto lunga, 230 km, è una tappa per velocisti, una tappa che, come dicevo prima, attraversa zone meravigliose come il Monferrato, le Langhe, il Roero, poi... À l'arrivée la à Torino, dans la première capitale d'Italia. Et donc, je pense que ce sera un grand spectacle. Monsieur Perrudome, quel grand départ de l'Italie en hommage à l'histoire du cyclisme italien Oui, sans aucun doute, ce sera une première en 120 ans. Peut-être avons-nous attendu trop longtemps, mais il y a vraiment la volonté de, de, de montrer naturellement les beautés de l'Italie, d'avoir un terrain sportivement sélectif, mais de rendre hommage aux immenses champions. Le terme est même passé en français, le Campionissimo, Faustocopi, les Campionissimi, de leur rendre hommage tout au long du parcours, et c'est ce qui sera fait en 2024, et j'en suis très heureux. Sur le parcours, il y a de, des lieux emblématiques de l'histoire du cyclisme Oui, bien sûr, et, et notamment dans, dans l'étape qui traversera la, la région piémont sur plus de 160 km, avant d'arriver à Turin, où on passera par, euh, par Tortona, Tortone, euh, où repose Faustocopi, qui est l'un des, des géants, évidemment, de de l'histoire du cyclisme, qui est euh, le tenant d'un cyclisme romantique, romanesque, avec de longues échappées, quand Fausto s'échappait, échappait, personne ne le rattrapait jamais. Et cette légende-là, elle existait partout, et aussi, bien sûr, sur les routes du Tour de France. Donc, euh, on n'aurait pas imaginé euh, faire un grand départ du Tour de France et ne pas passer là où les champions italiens ont, ont écrit leur légende.